On sait que le monde a été pas mal bousculé ces deux dernières années par la pandémie. Mm -hmm. Elle a, pour certains, représenté euh, le déclin. Pour d'autres, ça a été l'expansion. Comment est-ce que vous, au sein de votre groupe, notamment chez Quantum, justement, avez-vous, comment est-ce que vous avez traversé ou votre business a-t-il été impacté dans ce contexte particulier Est-ce que ça a été du positif, du négatif Je sais que si on est là aujourd'hui, c'est quelque part que les affaires vont bien. Mais comment est-ce que ça, ça, ça, ça s'est répercuté à votre niveau Comment l'avez-vous vécu avec la COVID-19 ben, Je peux dire qu'en fait, on était, je ne veux pas dire qu'on était prêt, mais on avait euh, toutes les ressources nécessaires, tous les dispositifs mis en place justement ben, pour traverser cette cette période assez, qui, ont, qui a été assez compliquée pour bon nombre d'industries qui est encore et qui l'est encore même d'ailleurs tout à fait et euh, très honnêtement ça a permis enfin la pandémie a permis de nous faire connaître davantage parce que bah, d'un point de vue euh, en termes d'opportunités d'investissement bah, on a pu saisir des opportunités là je parle de l'immobilier mais en termes de digital beaucoup d'acteurs ont mis la clé sous la porte donc ça faisait moins de compétition en termes de publicité sur, sur internet donc qui dit moins de compétition dit que les dans enfin, à certaines périodes les coûts étaient très bas donc c'est là on investissait davantage en fait donc on l'a vu comme une opportunité de gagner des marchés pour se faire connaître encore plus de personnes donc indirectement si on est visible à un plus grand nombre de personnes bah, derrière le bah, ça, ça ramène pas mal de, de clients des opportunités des rencontres etc donc de manière générale on a vu en tout cas sur les je dirais les, les 18 mois voire deux dernières années on a vu notre chiffre d'affaires tripler okay. en termes de en termes de, de, de revenus et en termes de, de personnes qu'on a touchées. voilà ça se compte également en millions de en millions de personnes donc en fait la pandémie n'a eu qu'un effet enfin des effets positifs sur Exactement, sur